l'amour de mon Sauveur Qu'est-ce qui peut me séparer De l'amour de mon Jésus Qu'est-ce qui peut me séparer Oh non, non, non De l'amour de mon Sauveur Qu'est-ce qui peut me séparer De l'amour de mon Jésus Je ne peux pas exprimer La profondeur de son amour pour moi Il m'a aimé le premier Avant que je ne né sur la terre des vivants oh, oh, oh. Parfois dans ma marche, je rencontre les obstacles, les difficultés, les vallées, colis et les déserts. Je me sens parfois découragé à suivre ces chemins difficiles, périlleux, rocailleux qui mènent à la vie éternelle. Mon espoir ne s'effondrera jamais, car je sais une chose, Jésus m'aime, cela me suffit. Qu'est-ce qui peut me séparer, oh non non non, de l'amour de mon Sauveur serait reste la pauvreté ou la richesse, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de mon Jésus moi qui pensais qu'en devenant chrétien, je serais exempté des épreuves. Mais non, non, cependant, les expériences que j'ai vécues m'ont enseigné en le contraire. Je suis passé par de critiques, des moqueries. Les injures, les mépris et les calomnies. Et cela n'est pas venu que de mes ennemis Mais plutôt de mes amis, même les plus proches J'ai eu toute une nuit remplie de larmes, larmes. Je ne pouvais pas m'en revenir Mais pendant la nuit, durant, durant ma couche, couche J'ai entendu la douce voix de mon sauveur Jésus-Christ, m'exhortant d'apporter ma croix, comme il porte, porte à la sienne. Suivant ses ventes, pendant un sur moi, il couronne le piné oh, oh. Mais bientôt, dans la douceur, mais la seront finie et une courant de gloire me sera donné Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de mon sauveur Qu'est-ce qui peut me séparer De l'amour de mon Jésus Dois-je être transporté au ciel Sur un boli Pendant que d'autres combattent gagnant le prix Certains passant par les eaux, les vagues ou le feu, mais tous à travers le sang de l'agneau. Quand Satan vient pour me séduire par des discours tels que les cieux obscurs, c'est le signe que Dieu m'a rejeté. Je me souviens de David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais qui passant une grande partie de sa vie. Combattant. Je me souviens de Joseph, le type parfait de Christ Qui fut vendu par ses frères pour la simple vérité ouais. Mémbre le messager du temps de la fin Eut perdu sa femme et sa fille qui chérissait temps Cela nous enseigne que chaque fils qui vient à Dieu Doit être châtié et éprouvé et corriger la vie des grands hommes m'en des choses Dieu comme un père châtie l'enfant qu'il aime tant alors les épreuves sont pour moi précieuses plus que l'or c'est ce qui taille au moins caractère rien ne peut me séparer de l'amour de mon sauveur que vous pouvez chanter avec nous Rien ne peut me séparer Rien ne peut me séparer De l'amour de mon Jésus Dans ce monde, rien ne peut me séparer De cet amour Rien ne peut me séparer Rien ne peut me séparer de l'amour de mon sauveur. Rien ne peut me séparer de cet amour. Rien ne peut me séparer de l'amour de mon sauveur. Rien ne peut me séparer de l'amour de mon sauveur. Le côté À ta compiac, rien ne me séparer. De l'amour de nous, à ta compassion, à ta malade, séparer. De l'amour de nous, à ta De mon Jésus. Oh non, non, oh, non, rien ne peut me séparer de l'amour de mon Jésus. Que Dieu vous bénisse richement et que rien ne vous sépare de cet amour.